Eh bien bonjour à tous les les amis aujourd'hui on se retrouve par une nouvelle vidéo et et ce deux s'appelle Kogama et moi je prends l'équipe vert voilà on, on a pris le check le checkpoint voilà les mini games ici voilà on prend ce cube on fait la touche cube pour, pour voir et voilà on prend notre Checkpoint le premier niveau. Je vais vous dire, je vais vous montrer c'est quoi ça. Je vais vous dire, voilà il y a un autre. Regardez qu'est-ce que ça donne. Si vous allez dans un autre check, dans un autre checkpoint, en ce moment je n'ai pas allé maintenant. Voilà, on va, on fait la touche Q. Voilà, on va voir, je vais vous montrer. Voilà, comme vous allez dans un nouveau checkpoint, je vous fais le soin. Et maintenant, on continue. Si c'était la première fois que vous jouez à Shoujo Kogama, et si, et si c'était la première fois que vous jouez, cliquez dans le lien que j'ai fait dans, dans la description. Et moi, je joue en navigateur, parce que j'ai la glace, ça glisse. On évite. Wow. On va aller. Le notre checkpoint. Wow. Ce parcours est facile. Et ce parcours. Et même je vais faire le lien du site web. Le lien du site web. Et, et le lien de, de... ça Voilà. Ici, il faut... Faire un... À ce niveau, il faut mettre un peu, attention, c'est, c'est difficile, un peu. Voilà le plus. Moi, je joue pas au Windows, je joue au Mac mais maintenant parce que Windows, il n'y a pas assez de Wi-Fi. Et voilà, c'est, c'est combien de fois que voilà. Voilà les XP. Les XP, celui qui, je crois que, celui qu'on gagne, on prend l'autre cube. Waouh! Wow, maintenant on va on va refaire voilà voilà ce Kogama on va le faire et et voilà surtout euh, et surtout vous pouvez jouer sans s'inscrire et, et, et sans euh, de vous connecter à votre compte c'est pas, c'est pas très important, mais, mais pour se connecter, pour, pour créer vos jeux. Donc, Kogama, elle est partager pour jouer des, des, des, joueurs. Et ça, je vais vous montrer à propos de Kogama après. Il y a aucune personne qui, qui joue maintenant. Voilà, on a fait combien? On est vite. Wow, wow, vite. Oh, check-moi. Check-moi, oui. Voilà, on est arrivé. On est arrivé aux bases. <rire> C'est impossible. On fait la touche Q pour faire des blocs. Wow. On fait très attention aux blocs. Voilà. Si vous voulez les enlever, qu'à les cliquer comme ça. Cliquez comme ça. Il faut qu'à juste les cliquer et faire que vous les annuler. Ici, qui allait mettre les cubes? Hmm, c'est une idée. Oups, il faut, il faut qu'on, qu pas le mettre. Attends, une minute. Voilà. Voilà. Wow! Oups. Oups. On est, on est chaud, les gars. On va voir. On va faire comme ça. Si vous, si c'était le niveau, était, pour faire un petit raccourci pour pas pour pas pour, pour nous reste les cubes les cubes sont sont euh, sont très fragiles les gars et pour qu'on n'utilise pas beaucoup et hop et hop ici on fait un peu pour s'approcher wow Ok, on clique dans la touche K. Voilà, on se dépêche. Ok, on joue. On okay, fait, je vais faire mon idée d'avant. On va par. Ok, on n'a pas besoin de ces cubes. Ça y est. Voilà, on... Voilà, on saute. Les gars, si vous avez aimé ce jeu, qu'à mettre un pouce bleu. Et merci pour euh, celui de tous les 12 abonnés. Je vous remercie, les gars. Et maintenant, je continue de faire des vidéos pour avoir plus d'abonnés, plus de pouces bleus. Plus le, hop, jusqu'à ici, ce jeu est facile. Wow! Ok, on clique dans la touche K ça ce ce ce genre de oh, il y a un cube là bas je, je rêve <rire> voilà on va on va pas enlever ce cube on va le rester parce qu'il est dans la bonne route voilà on, on va faire Waouh je vais voir combien de personnes dans l'équipe wow, un, il est dans yellow team waouh quelqu'un est devant dans yellow team waouh non il y a deux. on n'est on est pas recommencé parce que si tu changes teams tu vas euh, tu vas tu dois tu vas recommencer au premier si voilà Voilà, on. Voilà, on va faire. Moi, on joue en PC. Parce que si on joue au portable, ça. Ça fait Ok, il nous reste pas beaucoup. Oups. Et voilà, hop, hop, hop, hop, hop, voilà en plein de mille, en plein de mille, en plein de mille. Voilà, on va faire de, waouh, oh, oh, oh, oh vite, waouh, c'est roi, les gars, waouh les gars. On va, on va, on va se dépêcher au carrousel. Voilà, on va faire comme ça. On va, oups, j'ai pas fait exprès, les gars. Voilà. Voilà, nous sommes presque maintenant. Ouais, Hop, on fait la touche Q. Voilà, et voilà. Ce ce genre de ça sont difficiles. Ça glisse, ça glisse. Il faut qu'on évite de glisser parce que c'est ça c'est le plus c'est ça c'est le plus que je déteste voilà voilà au va et hop on prend notre cube waouh c'est quoi ça mais mais pas mais mais mais pourtant il, il ne... on va voir ça ça glisse ça glisse wow, wow, wow. on évite de se glisser ça, ce cube s'appelle du slime. Mais c'est pas sûrement du slime. Attendez une minute. Je vais aller dans un autre endroit parce qu'il y a un faire... Voilà. Dans cette classe elle est bonne. Le cube, ça, je... il faut que je ne dois pas le rater. Wow, oui. Wow. Oh Ah Je viens de comprendre. On va... Je viens de comprendre maintenant. Il faut... Regarder, regarder, wow. Wow, regardez... Regardez... waouh waouh Regardez, c'est cool, les gars. Voilà Il faut qu'à cliquer... Allez vite, au checkpoint, au checkpoint, au checkpoint. Ok. On est vite. Voilà. Voilà. Vite, simplement. Ok. C'est impossible, les gars. C'est impossible. C'est impossible. Voilà, nous sommes presque vite, vite, vite, vite, vite, vite. Oh, on va va voir oh. on va pas rester encollé là-bas. On va pas rester encollé dans ce niveau. Voilà, voilà. Les gars, c'est difficile. C'est difficile. Il faut qu'on f... oh, ok, Checkpoint, au checkpoint. Prochain checkpoint. On fait la touche Q. Voilà, on prend notre check, notre checkpoint du Blue Team. Voilà, c'est impossible parce qu'ils sont très loin entre les deux, Ils sont très loin. Il faut que j'ai besoin. Ils sont très loin, les gars, sont très loin. On peut pas, c'est impossible. Il faut euh, comme je m'entraîne un peu. Voilà. Et vite, vite, on voir. Oh, check. Check point, j'étais presque. J'étais presque. Voilà C'est impossible, c'est impossible. Je crois que c'est toi, on va gagner. Il faut juste qu'on ne décourage pas. On va. Encore Attends une minute. Voilà, voilà la deuxième fois. Il est en train de me dire. Va un autre chemin. Voilà. Voilà, on va.. Je crois que cette fois on va gagner, il faut qu'on gagne. Gagne, gagne, gagne. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Waouh, oui. c'est impossible les gars. C'est impossible. Waouh. C'est très loin. Waouh. C'est impossible. Voilà, on va rester en dans ce niveau. Waouh. On peut pas. Ah, j'ai une idée. J'ai une idée, je vais utiliser le cube, c'est mon prom. Voilà. Waouh. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, On va voir oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Voilà. oui, voilà. Voilà c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, on va aller dans, dans ce côté, waouh je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner, waouh, voilà nous sommes dans quel niveau, le niveau 9, nous sommes, et ça c'est qui va être le niveau Ouais, on a gagné! <rire> non. Wow! Ok, on va cliquer dans la touche K. Comme promis. Il ne faut pas qu'on. Wow! C'est impossible! C'est un méga possible! C'est impossible! Impossible! C'est impossible On fait la touche Q. Bon alors La touche Q. Voilà, j'ai créé un petit raccourci. Voilà, on est gagné. On a gagné. On va voir ce que ça c'est. On va prendre notre checkpoint. Waouh! Waouh! oh. Il faut qu'on va un peu douc, on va un peu doucement voilà comme ça. On va on va très voilà. On va voir c'est quoi ça C'est quoi ça Wow c'est <rire> wow. Wow, facile mais c'est juste que est-ce qu'il y a un cercle là-bas On va éviter d'aller dans ce cercle. Regardez à quoi ça sert. Voilà ça donne rien. Hmm. Qu'est-ce qu'on va faire ici <coughs> J'ai une idée. On va faire la touche Q. Ah oh. <rire> Je cherche le chargeur parce que le ça va décharger. Ça va jamais. Voilà on a fait maintenant la charge. Ha. Maintenant, on va voir comme ça. Wow. On fait la touche qui. Wow. Extraordinaire. Wow, c'est extraordinaire. Wow wow wow. wow mais c'était. C'était facile. Voilà, on a pris le checkpoint. On a pris le cheat point wow. Wow. ah wow c'est impossible mais mais ça, ça mais mais ces blocs sont dangereux les gars on va on va créer quelque chose on va créer un raccourci voilà et pourtant on n'est pas on n'est pas allé okay. voilà ça va se passer voilà Ouais, voilà, on va. Voilà, on va. Il nous reste euh, juste quelques choses. Voilà, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouf, on est chaud ah, encore est <rire> chaud. voir Checkpoint, checkpoint, checkpoint, checkpoint. check point, check point. Ah, Vite au check point, check point. <rire> okay. check point. Check point, check point. Ouais, wow. c'est facile. C'est facile, les gars. Il n'est pas dur. Mais mais juste qu'on n'a pas fait ça exprès, c'est tout. On va voir. Il y a, a quelqu'un qui me suit. C'est moi que je suis le premier. Voilà, moi je suis dans, dans les dans Green Team parce que ma couleur préférée est vert. Mais pas aussi tôt. Voilà, c'est fois-ci de ce niveau. Ah wow. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Wow. On va voir, il y a quelque chose. Non, il n'y a personne. Il n'y a rien, c'est une blague. C'était une blague. Voilà, on va. Voilà. Wow. Wow. Vite. Oui. <rire> Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. On y est presque. Voilà, ça se passe. Et eh ouais Voilà, on va aller danser au roi. Oh, Waouh, wow, c'est facile. Il n'est pas aussi dur. Waouh. On va voir, c'est quoi ça Il y a une partie là-bas. Waouh wow. oh. Que ça saute ça se commence, les gars. Se... Il ne faut pas 8, 8, 8. On se décourage pas. Voilà. Il faut qu'on va aussi haut. Oh. Voilà. Wow, wow, wow. Oui, oui, oui. Oh, oui, les gars. Nous sommes au checkpoint. Nous sommes au checkpoint. On est, On est arrivé dans un nouveau checkpoint. Voilà, nous sommes y est presque. Waouh, waouh, <rire> voilà, voilà. Vite, vite, vite, vite, vite, vite, temps. Oh. Je vais jamais arriver, les gars. Vite, vite, waouh, waouh, pas. On fait un escalier Et oui, voilà Nous sommes... Voilà, on prend quel checkpoint Où est notre, notre checkpoint C'est là-bas, en général On fait la touche Q voilà c'est quoi ça C'est quoi ça On va voir... Il y a quelque chose en haut... Ouh Voilà vite On est reçu un nouveau checkpoint C'est de la lave C'est de la lave Voilà c'est de la lave, regardez la lave, qu'est-ce que ça donne. Ça brûle, ça brûle. Voilà, il faut aller en ce moment. En ce moment, il faut aller. L'un des deux sont pas bons. Ni l'environnement et... On va sauter. Wow Ouf, on est chaud, on est chaud. La lave, c'est pas aussi grave que l'environnement. Et même la lave, et même la lave vient de les groupes de l'environnement. Waouh! Voilà, on va faire ce cube-là. Waouh! Oh, on va cliquer dans le dans ce, Dans ce niveau, on va jamais y arriver, les gars. On ne va jamais y arriver. Voilà. On va... Wow on est chaud Voilà Voilà Ouais un ouais ouais ouais ouais ouais wow wow Voilà. Voilà, on va reculer. Voilà. Voilà. Voilà, on va. Vous avez vu. Il n'y a pas d'abord euh, qu'au en français. hein Voilà. On se On débrouille. Ouais, ouais, waouh, waouh, waouh, Allez vite Voilà on va essayer cette fois avec la lave Voilà vite Voilà Ils sont... on était on y était presque Voilà Voilà un ah, il me suit Non non non, va, NE va. <t 'en> nous sommes arrivés WOAH! <laughs> Voilà Voilà voilà voilà <rire> ça lise pas Voilà, nous sommes presque. Voilà, nous, nous sommes presque. Voilà. Voilà. Voilà, on va on va démarrer maintenant. Que le Dieu nous protège. Que le Dieu nous protège, voilà. <rire> On prend notre cube. On fait la touche Q. Voilà. Wow. Voilà, nous sommes dans ce checkpoint. On va aller dans ces arbres. On va aller dans ces arbres. On va éviter de tomber. On doit éviter les gars de tomber. Parce que c'est... Voilà je crois que ce que ce niveau ça serait facile. Voilà, c'est facile. Il ne, il n'a pas aucune difficulté. Je crois. Je crois que c'est la fin. Je crois ici. Voilà, on va... On va aller comme ça. J'espère que ça serait la fin. C'est la fin, je crois. Mon cœur bat. Mon cœur bat. Mon cœur bat. S'il te plaît. S'il te plaît. Mon cœur, mon cœur me bat. Si c'était la fin, si c'était jusqu'à la fin. Non, il est, il est, il me suit. Aide-moi. Wow. Ok. Je respire et je dirais. Voilà. Voilà. Je crois que cette fois, on va gagner. Mon corps me bat. Mon corps me bat. On va voir. Là. Il faut qu'on évite ce yellow team, nous. Au revoir, au revoir. On évite. Voilà. Voilà, nous sommes presque. Voilà. Non, on oh moi. C'est impossible. J'ai envie de pleurer, moi. J'ai envie de pleurer. Oh, c'est toujours la souris parce qu'il n'y a pas activé le mode FF11. Hop, ça, c'était, ça donne rien. Voilà. Mmh. Allez vite, une part là-bas. Ah, oh, voilà, on fait caca, caca. Je ne vais jamais arriver. Je vais utiliser les cubes cette fois. Je vais, je vais faire la touche Q. Je vais faire une nouvelle idée. Hum. Mmh. Voir oh, cette idée. Il, il est aussi génial que l'autre. Je vais gagner. Approche. Approche le panda. Approche. Moi. Voilà. Le blue, le, le yellow team. Tu vas jamais. Tu vas jamais réussir. Le, le tuer est là pour te faire des pièges. Voilà. Est-ce que tu es là? Voilà. Voilà, ouais, c'est facile. Mais je ne veux pas que je le rate. Pourtant. Voilà. Voilà. Voilà, on a pris le checkpoint. On va voir quest ce que ça donne. Wow. Est-ce que ça... Oh Waouh, wow, wow, wow, wow. ouf On est chaud Ça c'était... Voilà, c'est fou Wow, il y a des bons hommes <coughs> Voilà Mais il n'y a pas de checkpoint. Il n'y a. Les gars, il n'y a pas de checkpoint. Il n'y avait pas de checkpoint. Il n'y avait pas de checkpoint. Je croyais qu'il y avait de checkpoint. Et même, il n'y a pas de cube. Voilà. Il, il faut qu'on ne fait rien. Il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Voilà. C'est quoi ça Wow Waouh, C'est celui... Wow. Ok, on touche là. Wow Wow si il, y a... si il y a ici le star qui est en train de numéroter, c'est le nombre 27. Touche là oh. Yes, je veux skipper. Voilà. Voilà. Voilà. voilà on va récupérer je crois que ce parcours euh, s'arrête pas <rire> voilà et hop. ah c'est fou ça ce serait aussi facile il faut mettre juste comme ça. Voilà. Voilà. On nous sommes arrivés. Nous sommes au niveau 32 nous sommes maintenant je crois que c'est pas la fin vite check checkpoint, checkpoint. Check point. voilà on va faire comme ça parce que ça ça glisse vite au oh, checkpoint au oh, checkpoint check point, check point oui nous sommes arrivés la glace, c'est plus difficile avec la glace. Mais aussi pas difficile, hein? Hmm, c'est quoi ça? C'est facile? Hum! Ah! Je viens de comprendre! Il faut qu'on saute. Ça, c'est lui qui soigne. À chaque fois quand je le vois, je me rate. Voilà le checkpoint. C'est quoi ça? <rire> Waouh, celui qui monte. Waouh, c'est extra. Mais sérieux? C'est extraordinaire. Oh. Est-ce qu'il y a de cubes? Non. aussi wow, je viens de comprendre il faut qu'il faut cas qu sauter en plus plus c'est le saut il faut que... voilà les lions Wow. Les lions sont. Sont les lions. Regarde. Ce sont les lions. Voilà, voilà. Oh, ces lions sont très petits, sans moyens, je crois. Hmm. Tiens, oh, voilà, ça c'est une mission des cubes, ça,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 Waouh, on peut pas coûter tout ça. Et pourquoi j'avance Waouh, j'étais touché. J'étais touché. N'en dis pas jamais que que je vais pas réussir. Wow. Ouf. On est chaud. Wow! On ne sait jamais qu'on va arriver à la fin, nous, nous qu'on va gagner. On sait, ne on sait jamais, on ne sait jamais... Waouh. Il faut qu'on saute un peu trop... Il ne faut pas sauter aussi haut. Voilà. Merde. Mais qu'est-ce que j'ai fait On fait la touche. Attends. Euh, pour se réparaître. Oh non Oh non, le voilà Il rejoint encore. Non, non, non Non, non, non, non, non. Ah, ne m'aide pas non merci. Non merci les. <rire> voilà. <rire> ne m'aide pas. Il m'aide. Hmm. Ah ah. Hmm. Ah, j'ai les pareils aussi. Je vais juste couf. Attends, mon ami. Whoa! Oh non, il va prendre le checkpoint. Ouf, il n'a pas pris. Waouh Mais moi Moi aussi Waouh Ok, c'est une heure de jouer à, à ce jeu. Dans... Non Non mon gars Non mon gars S'il te plaît Non merci Moi j'ai mes cubes et toi tu as aucune cube Waouh voilà. Pourtant, moi, je suis pas, je suis, je suis trop à l'aise. On a beaucoup de sens, on n'a pas besoin de ces cubes. On n'a pas besoin de ces cubes. mais crois que... Voilà Voilà, on va... Ça se commence Et qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce... Mais qu'est-ce qu'il fait Voilà, on va. Eh ouais ah! C'est quoi, ça Vite, vite, vite, vite, vite C'est impossible Voilà, moi je crée Voilà. Oh. Maintenant, on n'a plus de rien de faire maintenant. On va faire... <rire> voilà. Non, non. Voilà. Ah. Voilà. Voilà. <rire> on est on est terminé. Voilà. Ok, c'est cool, coucou. Cool, cool. Voilà. Voilà. Hein. Voilà. c'est impossible. Voilà, voilà, <rire> voilà, oh, en oh. pitié, pitié, pitié, ouais ouais, ça qu'est-ce que j'adore, wow, enfin, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est un fantôme Non, non, non, ne dis pas, c'est dangereux. Est-ce qu'il y a un autre? Est-ce qu'il y a un autre là-bas? Mais quoi? Oui, tire, ouais. Oups. Ça tourne. Ça tourne, les gars. Regardez, ça tourne. Bah là voilà, ça tourne. Non. Non, non, non, non, non, non. <rire> Mais il y a combien de photons là-bas il y a un fantôme là-bas ah C'est difficile Et voilà <rire> Et voilà ben Je trouve par celui de ce fantôme Voilà, pourtant, je ne suis pas attrapé dans un photon. Voilà, tous ces espèces de photomes sont dangereux. Mais quoi? Mais quoi, je le vois pas, il est. Oh, wa, wa, wa, wa, wa, wa, Je suis bien accroché, on va voir. Est-ce qu'il y a un photon? Les photons, je crois. Non. Aucune trace de photon. Non! Là -bas. Oh non, il me suit. Ah. Ça passe... Non, non, non, non, non, non, non, non, oh. <rire> wow.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 <rire> C'est impossible. Hmm. Si c'était comme ça... Ouais, wa ouais, On prend le checkpoint. Courage, courage Voilà. <rire> C'est impossible. C'est impossible avec les photons. Voilà. Oh. Non, non, non, non. Non, non. Ne me dis pas, Louis. impossible, c'est impossible, pas possible <laughs> oh Voilà, nous sommes presque. Ouais, c'est Et oui, nous sommes arrivés les gars, on est terminé. Et si vous avez plus cette vidéo, qu'à mettre un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pas rater des nouvelles vidéos. Et à très bientôt, je suis au niveau 4. À très bientôt